En fait, ce qui s'est passé avec le, la pandémie de Covid-19, c'est que ça a agi comme à la fois un révélateur et un accélérateur. Un révélateur parce que tout à coup des dispositifs qui étaient plutôt des dispositifs de surveillance cachés, euh, qui étaient les dispositifs de surveillance que je décrivais dans la trace, euh, sont devenus tout à coup beaucoup plus visibles parce qu'on est dans une crise d'ampleur mondiale avec des gouvernements qui agissent évidemment dans une forme d'urgence, nous un peu d'ailleurs le, le titre du livre. Euh, et tout à coup ça fait remonter comme ça à la surface des dispositifs qui deviennent de, de, de plus en plus, plus, plus apparents. Et ensuite ça a été un grand moment, et c'est toujours un grand moment d'accélération, dans la mesure où des dynamiques qui étaient déjà à l'œuvre, et qui étaient aussi là les dynamiques que je, que je décrivais dans mon livre précédent, euh, ont été considérablement, euh, on va dire, accélérées par la, par la crise euh, sanitaire, dans la mesure où là aussi le levier sanitaire, euh, après des années de levier sécuritaire, euh, a été extrêmement fort. Donc on est, on est dans un moment qui est un moment euh, surveillant. Et on sait que les épidémies sont de grands moments de normalisation. Hein. Évidemment, on pense à tout ce qu'écrivait Michel Foucault sur les corps qui meurent dans le désordre et, et, et l'incapacité du, du pouvoir à accepter que ces corps puissent justement euh, mourir dans le, dans le désordre. Donc ça, c'est le, le premier point. Et le second, euh, et c'est ce que j'essaie je, de démontrer dans le livre, c'est qu'on a des, toute une économie qui, jusqu'à présent, étaient très adossés à des marchés sécuritaires et qui, pendant des années euh, et a fortiori ces dix dernières années, dans un contexte sécuritaire terroriste qu'on connaît, euh, ont bénéficié de larges parts euh, et de larges marchés publics euh, ou de partenariats public-privé. Enfin, se sont taillés une bonne part du gâteau pour justement vendre des dispositifs euh, de surveillance. Et aujourd'hui, ces mêmes acteurs économiques pénétrer des marchés qui deviennent des marchés sanitaires mais ce qui me frappe c'est que de, de, en passant de l'un à l'autre, finalement, on a toujours euh, les, mêmes, euh, les mêmes acteurs qui se manifestent et qui, tout à coup, euh, changent complètement de, de registre. Alors, il y a deux exemples un peu euh, spectaculaires, on va dire, dans le, dans le livre. Euh, je vais en citer qu'un ici, qui est une entreprise israélienne qui s'appelle NSO. Euh, NSO est une entreprise qui, le reste de l'année, vend des logiciels espions à des gouvernements pas toujours très euh, recommandables, notamment pour espionner des journalistes, des opposants politiques, des militants des droits humains, etc., euh, NSO, aux premières heures de la crise sanitaire, alors que Israël mobilisait un programme de surveillance clandestin, euh, qui était un programme de surveillance antiterroriste et qui a été euh, réutilisé, réorienté à des fins de lutte contre le coronavirus, donc on voit que là aussi il y a une, un, un virage assez, assez assumé, et bien à ce moment-là, NSO démarcher tout un tas de gouvernements, à commencer par le gouvernement israélien évidemment, pour vendre une sorte de tableau de bord qui allait permettre d'affecter à chaque citoyen un indice de contagiosité pour ordonner la circulation des individus dans, dans l'espace public. Et donc là on a un exemple extrêmement euh, euh, criant de cette mutation euh, d'acteurs extrêmement sécuritaires très opaques qui tout à coup à la faveur de la crise sanitaire, et c'est non seulement de se racheter une conduite, mais aussi de gagner des parts de marché. C'est vrai qu'il faut, il faut distinguer, je pense, plusieurs catégories, on va dire, d'outils qui ont pu être déployés. Il y a plusieurs échelles. Il y a évidemment euh, une échelle euh, un peu générale où euh, on fait de, de grands entrepôts de données parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, de toute façon, la puissance publique, que ce soit en France ou ailleurs, a besoin de données pour gouverner, on n'a jamais été autant gouverné que par des données euh, qu'en ce moment on le voit bien, hein, c'est des indicateurs de euh, nombre de personnes en réanimation, de nombre de décès, de nombre de nouveaux cas, mais on peut imaginer tout un tas d'autres indicateurs pour calculer justement si les individus peuvent être relâchés entre guillemets dans cet espace euh, public. Euh, mais ensuite on a des échelles beaucoup plus précises. On a vu des exemples dans un certain nombre de pays, où euh, je pense à la Pologne par exemple, où pendant le premier confinement, euh, les gens qui étaient placés en quarantaine devaient avaient un choix, en fait. C'était soit prendre un, un selfie quand ils recevaient une notification euh, un peu surprise à toute heure du jour ou de la nuit pour montrer qu'ils étaient bien chez eux, ou accepter euh, de recevoir de manière inopinée la visite de la, de la police. Euh, donc on a des dispositifs comme ça qui sont beaucoup plus intrusifs, mais des dispositifs qui... Sont d'autant plus faciles à imposer quelque part qu'on a des années d'accoutumance derrière nous. C'est le phénomène que je décrivais dans La Trace, c'est-à-dire que quand vous avez des dispositifs de surveillance qui sont invisibilisés, banalisés, qui ne se présentent pas comme des dispositifs de surveillance qu'on déploie et qu'on banalise nous-mêmes parce que qu'on est pleinement acteurs et participant dans cette surveillance routinière dont on fait l'objet, notamment à des fins commerciales, dans ces conditions-là, c'est beaucoup plus facile, effectivement, de banaliser encore un peu plus ces outils-là, et ce faisant, euh, la grande marmite dans laquelle on est plongé, ben l'eau se réchauffe de plus en plus, et est-ce qu'on est même en train de se rendre compte euh, qu'à mesure qu'elle se réchauffe, on est en train de s'ébouillanter Alors la, la, la question de la, de la pérennisation et de l'irréversibilité, j'ai envie de dire, de ces outils, elle est cruciale. Et elle est cruciale parce que là aussi, je vais faire un parallèle avec, euh, le, on va dire... le le climat sécuritaire et la politique sécuritaire dans laquelle on baigne depuis un certain nombre d'années, c'est que euh, elle a été l'occasion pour déployer tout un tas de dispositifs, y compris des dispositifs qui ne sont pas nécessairement des dispositifs technologiques. Hein. Je pense à euh, Visipirate par exemple, qui est un très bon exemple de ça. Euh, et on est confronté à ce qu'on appelle l'effet cliqué. L'effet cliqué, c'est un mécanisme qui, une fois qu'il est enclenché, ne peut pas revenir en arrière. Et on le voit bien avec. Euh, tous les dispositifs sécuritaires et antiterroristes, une fois que ces dispositifs sont déployés, euh, il y a une accoutumance, il y a une banalisation et ils sont quasi systématiquement utilisés à d'autres finalités et, ba et, et banalisés, pérennisés, fondus dans le droit commun. Pendant toute cette période où on est euh comme ça, dans cette colocation forcée, on va dire, avec avec le, le Covid, euh, évidemment, il y a aussi des phénomènes d'accoutumance. On se rend bien compte. Aujourd'hui, euh, je, je, je pense que pour beaucoup de gens, ce qui est le plus effrayant, c'est de se dire qu'on s'habitue. C'est de se dire que finalement, euh, on accepte l'idée d'être confiné, on accepte l'idée du couvre-feu, on accepte l'idée de euh, devoir prendre sa température avant d'entrer dans un lieu public, ou qu'en tout cas nos déplacements soient restreints ou contrôlés. Y compris par les moyens technologiques. Euh, et c'est cette accoutumance-là qu'il faut absolument combattre. Et je pense qu'il faut la combattre en la verbalisant.